Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sandrine Lano, la réalisatrice de 5 femmes. On m'a demandé un petit portrait. Alors, jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'études d'économie, notamment de macroéconomie dans le domaine de l'international. Et puis, à l'âge de 25 ans, j'ai totalement bifurqué et j'ai fait du théâtre. Voilà, je me suis formée en théâtre euh, essentiellement pour devenir euh, metteur en scène. J'ai fait notamment le Conservatoire national supérieur dramatique de Paris en mise en scène. Ça s'appelait à l'époque l'unité de formation à la mise en scène, l'unité nomade de formation à la mise en scène. Et donc maintenant depuis une vingtaine d'années, euh, voilà, je suis metteur en scène essentiellement pour le théâtre et également parfois pour l'opéra. Donc « Cinq femmes euh, », c'est mon premier film. C'est un premier film et comme son nom l'indique, euh, ça parle de « cinq femmes » mais voilà, de cinq femmes euh, détenues pour euh, de longues peines dans un centre euh, pénitentiaire euh, en région parisienne, on va dire, euh, ça parle euh, essentiellement de leurs attentes, de leurs désirs et également euh, par ricochet de leur rapport à, à l'enfermement et à l'enfermement euh, en prison pour, euh, pour un bon moment, voilà. Euh... Comment dire, la, la démarche du film, la démarche essentielle, ça a été de leur laisser la parole sans entrave. Voilà, de les écouter vraiment. Alors je suis venue euh, quand même avec une chose dans, dans, dans mon bagage. Je suis venue notamment avec un film de, de Bergman, pardon un film de Bergman qui s'appelle euh, L'attente des femmes qui est un film de 1952. Et ce film a été euh, à la fois un fil rouge du, de cinq femmes et également un, un déclencheur, une sorte de, de déclencheur de, de, de la parole. Voilà. Euh, une chose aussi peut-être importante à dire, c'est que depuis 2013, euh, je mène des ateliers de, de théâtre en vue de création théâtrale qui se passent soit à l'intérieur et aussi à l'extérieur dans, dans différents théâtres parisiens ou de régions parisiennes. Et donc, je connaissais euh, voilà, très très bien cette prison et surtout, notamment, très bien, très bien les femmes, en tout cas, très bien le centre de détention pour femmes, où euh, tout ce tournage a été effectué. Il voilà, y avait certaines personnes détenues qui sont dans, dans, dans le film, que je connaissais depuis, euh, notamment une, que je connaissais depuis le, le tout début, de, depuis 2013, voilà. Euh, la genèse du projet, on peut dire que la genèse du projet, c'est Marianne Luciani, la productrice de films, des, la productrice des films de Pierre, qui en fait avait eu vent de mon travail, notamment par une monteuse son, Fanny Martin, qui monte son pour le, le, le cinéma notamment, mais qui travaille également sur, avec moi sur mes projets théâtre, et euh, elle avait comme ça monté, euh, j'avais monté une pièce de théâtre de Samuel Beckett, tous ceux qui tombent, et ça avait été la... La monteuse et créatrice sonore de cette pièce radiophonique qu'on avait menée justement, qu'on avait initiée en tout cas et enregistrée dans cette, dans ce même centre pénitentiaire, et également euh, voilà Mehdi et Badrou qui euh, m'avait interviewée, et qui également avait euh, voilà avait partagé un temps de mon travail. Et ces trois personnes euh, de façon on va dire différente ont, ont parlé de ce travail là et de moi à Marie-Ange et donc elle m'a un jour invité à déjeuner, et puis elle m'a dit, voilà, je lui ai parlé donc, du travail qu'on faisait avec toute l'équipe de l'indicible compagnie. Je lui ai parlé évidemment des personnes détenues que, que j'avais rencontrées, et donc à la fin de ce déjeuner, elle m'a dit, voilà, si tu veux faire un film, moi je te suis. Alors euh, voilà, et donc, euh, on va dire, euh, quelques mois après, je suis, je suis allée la voir, et je lui ai dit, ça y est, je crois que j'ai une envie, j'ai un désir de film. Et que ça sera un film sur ces femmes, sur des femmes détenues. Voilà. J'espère à très bientôt. Euh, bonne soirée.